Salut à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui nous allons voir ensemble le déballage du google home mini est ce que le google home mini vaut vraiment le google home classique le google home que l'on connaît le google home mini est-il capable d'en faire autant que son grand frère qu'y a-t-il donc en plus ou en moins dans la boîte par rapport au google home classique on va voir donc toutes les spécificités du google home mini et est ce que ça vaut vraiment le coup de mettre une soixantaine d'euros dans ce google home mini plutôt que 149 euros dans un google home classique le google home mini est ce qu'il va faire la même chose Eh bien on va tout de suite voir dans cette vidéo le déballage rapide. Dites-moi en commentaire si vous, vous avez décidé de prendre un Google Home Mini ou un Google Home classique. Merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait, de liker la vidéo et surtout de la partager avec tous vos amis. Allez, c'est parti, on va tout de suite déballer ce Google Home Mini et voir ce que la boîte nous apporte. Dans un premier temps, une petite boîte rectangulaire avec différentes photos sur le dessus du Google Home Mini. Et les différentes spécificités. On peut le connecter sur Netflix. On peut le connecter avec YouTube grâce à un Chromecast. Comme le fait son grand frère. A l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on va trouver Dès que l'on ouvre la boîte, on tombe instantanément sur le Google Home Mini. On le retire de la boîte. Et le voici en gros devant votre écran. Alors on a... Le dessus du Google Home Mini qui est surfacé par un tissu avec juste derrière la connectique, donc un port micro USB et un petit bouton poussoir qui permet de mettre le micro en veille pour éviter que le Google Home Mini soit les petites oreilles de Google et qui entendent tout ce qui se passe à la maison. Il est de couleur ici gris bleu et on peut s'apercevoir, dessous, on a... Un socle en caoutchouc pour éviter, lorsqu'on va le poser sur une surface, qu'il glisse. Cette surface en caoutchouc est de couleur orange et rouge et lorsque le Google Home Mini sera posé sur un meuble, ceci évitera qu'il glisse. Le Google Home est maintenu correctement sur n'importe quelle surface, sur n'importe quel meuble. Alors à l'intérieur de la boîte on trouve, on tombe tout de suite sur les différents feuillets d'explication du Google Home Mini, juste dessous, on a la connectique qui va permettre donc de brancher notre Google Home Mini. Tel son grand frère, le Google Home Mini ne peut pas du tout être désolidarisé de sa connectique. On va tout de suite brancher notre Google Mini, écouter le son qu'il va nous délivrer. Et voir les différences avec le Google Home classique voilà une fois votre Google Home sorti de sa boîte on va le brancher à l'endroit prévu juste par derrière à côté du bouton poussoir on a la connectique une fois branché on peut voir sur le dessus du Google Home des LED, quatre LED clignotés qui nous dit que le Google Home est en train de s'allumer au niveau du toucher, on va avoir de la gestuelle tactile. Bienvenue dans Google Home. Pour commencer, téléchargez l'application Google Home sur votre téléphone ou votre tablette. Une fois ce message délivré, on va faire ensemble, bien sûr, la configuration de notre Google Home. Pour ça, vous allez sur Android Play Store ou sur iOS App Store télécharger l'application. Google Home. On l'ouvre. Google Home. Une fois sur notre application. Tout en haut à droite, on a le bouton. Appareil. Bouton. Appareil. On rentre à l'intérieur. Instantanément, le Google Home est reconnu automatiquement par l'application. Google Home, 6670 1670 configurations nécessaires. Si vous avez déjà donc eu un Google Home paramétré à la maison, tous vos paramètres vont être instantanément transférés dans le nouveau Google Home. Ici. Connexion à Google Home Mini. En tête. Quittez la configuration. Bouton. On vient d'entendre donc le bruit. Avez-vous entendu le son En tête. Avez-vous entendu le son, bien sûr. Oui, bouton. Où se trouve cet appareil En tête. Choisissez un, Choisissez un emplacement pour Google Home Mini. Mes pièces. Chambre, bouton, chambre bureau, bouton, pièce familiale, bouton. On va lui dire que le Google Home Mini se trouve dans une pièce familiale. pièce familiale, suivant, bouton. Une fois passé cette étape, on vous demande de connecter votre Google Home au Wi-Fi. 46C4, Ici, notre Livebox. Sélectionné. Et on part en bas à droite pour le bouton suivant. Autres options, bouton, connexion au Wi-Fi, en tête. On voit que notre Google Home est en train de se connecter à notre Wi-Fi. Partenaires Google. Les partenaires Google entretiennent une relation commerciale étroite avec Google. Suivant bouton obtenir des résultats personnalisés avec Voice Match. Voice Match est la possibilité que le Google Home vous reconnaisse. Vous allez pouvoir paramétrer votre propre voix. Voice Match permet à l'assistant de reconnaître votre voix et de l'utiliser pour accéder à vos résultats personnalisés, comme les événements de votre agenda. En fonction de votre compte Ignorez. continuer bouton on va continuer l'assistant google reconnaît déjà votre voix en tête apparemment vous avez déjà configuré voice match avec l'assistant google sur un autre appareil voice match est prêt en tête voyons maintenant tout ce que vous pouvez faire et une fois qu'on est sur cet écran continuez bouton. Bonjour, la configuration. je suis l'assistant google je suis là pour vous aider pour apprendre quelques-unes des actions que vous pouvez faire Continuer dans l'application Google Home. Terminer la, terminer la configuration, bouton. Et tout en bas à droite, on a notre bouton Terminer la configuration. On a enfin fini notre configuration. Ouvrir le menu, bouton. Et on est prêt à utiliser notre Google Home Mini. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Jusqu'à maintenant, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous donnera envie de vous abonner à la chaîne, de liker et surtout, pensez bien à partager avec vos amis. On va utiliser Google Home et voir si on a les mêmes fonctionnalités que le Google Home classique par rapport au Google Home Mini. Alors déjà, si je lui pose une question, OK Google, mets la musique. Bien sûr, je mets de la musique sur Deezer. Alors, par rapport au Google Home classique, on va manquer un peu de basse, mais dans les aigus, on est vraiment très bien. On va augmenter le son, ok Google. mais le volume à 100%. Ok Google, stop. Voilà, donc, comme vous pouvez voir, le son est vraiment très bon en termes d'aigu, mais on, on a vraiment un problème question basse. C'est totalement normal. Okay, okay. Lorsque vous paramétrez votre Google Home, que ce soit le mini ou le classique, on n'a pas le petit bip de départ et de fin lorsqu'on pose les questions. Alors c'est problématique pour certains et d'autres ne font pas attention à ce petit bruitage. Mais pour les personnes mal et non voyantes, c'est assez important. Pour aller le mettre dans le Google Home Mini, vous allez donc, vous allez toujours dans l'application Google Home, vous allez plus code 3219 en tête. Sur le Google que vous venez de paramétrer, vous allez à droite, plus d'options, bouton. Sur plus d'options, plus d'options, paramètres. Vous Boutons. allez dans paramètres. Parapres. tout en bas, vous avez le mode invité et juste dessous, accessibilité sont de début désactivé, sont de fin désactivé. Accessibilité, bouton. On a donc Activez les sons pour que votre Google Home Mini émet des commentaires audio lorsque vous lui parlez. Son de début désactivé. Son de début activé. Son de fin désactivé. Son de fin activé. On vient donc d'activer le son de début et de fin lorsqu'on pose des questions et c'est super agréable. Ici, tout de suite, on va voir comment ça fonctionne. OK, Google. Quelle heure est-il Il est 15h55. Voilà, comme vous voyez, on a les petits sons qui sont vraiment sympathiques. Voilà une configuration... Correctement faite, vous pouvez maintenant profiter de votre Google. Exemple, ok Google, écoutez RTL 2. D'accord, voici RTL 2 sur Tsunine. parler Parlez avec Oui SNCF. Très bien, je vous mets en relation avec Oui SNCF. Bonjour, où es Parlez avec Akinator. Ok, je vous mets en contact avec Akinator. Bonjour et bienvenue. Voilà donc pour le déballage, la configuration de notre Google Mini. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de vous abonner à la chaîne. Plus de 400 vidéos. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et on va se retrouver sur les prochaines aventures du Google Home Mini. Car des petites astuces sur la réinitialisation. Merci à vous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut à tous.